Depuis ma vidéo du 4 avril sur l'explosion possible de l'euro qui mettait en avant notamment les dissensions profondes entre l'Allemagne et l'Italie les choses ont évolué dans le mauvais sens la cour constitutionnelle de Karlsruhe il y a quelques jours a émis des réserves très sérieuses sur le plan de 750 milliards d'euros de relance et de soutien de, des économies de l'Union Européenne euh, qui a été euh, décidé ou adopté par la Banque Centrale Européenne. Tenez-vous tenez bien, elle demande à la Banque Centrale Européenne de lui démontrer que ce plan aura effectivement les effets souhaités, autrement dit qu'il est réellement efficace, pour protéger les économies européennes de la crise du Covid et pour participer à leur relance, et également que le montant de ce plan n'est pas excessif. Bonjour, c'est Pierre Maumont, dans cette vidéo, je partage avec vous mes réflexions sur la portée et le sens de la décision adoptée par la Cour constitutionnelle de Schau. Si vous intéresse, n'oubliez pas de lever le pouce bleu à la fin du, du visionnage. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous encourage vivement à vous abonner de façon à ne pas manquer les, les prochains épisodes consacrés à ce thème-là, ni l'ensemble des épisodes et des thèmes que je traite sur cette chaîne économique, financière et patrimoniale. Le premier point de l'analyse est que la, la position de la Cour constitutionnelle de, de Karl Karlsruhe s'inscrit dans une position d'opposition à l'Allemagne, et ce depuis de nombreuses années, donc opposition aux dépenses importantes, euh, financées notamment par la Banque Centrale Européenne, euh, qui, et qui reviennent euh, au final à affaiblir la valeur de l'euro, et dans le cadre de, de, du deuxième volet de la politique monétaire de la BCE, qui est donc l'écrasement des taux d'intérêt, qui affaiblit les rentiers allemands, les retraités allemands en, par en particulier, ce qui pour un pays qui comporte beaucoup de retraités compte tenu de, de, de l'âge avancé de sa population est quelque chose de très pénalisant. L'institutionnel de, Karl, de Karlsruhe, dont il faut rappeler qu'elle est plus ou moins l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'elle est qu l'autorité juridique, l'institution juridique suprême dans le, dans le droit allemand, euh, c'était déjà opposé à la politique de la BCE, de mémoire, c'était en 2016, lorsque la BCE avait relancé les QE, ou leur avait donné une dimension nouvelle de, de par l'importance des, des rachats d'actifs mensuels qu'elle pratiquait, la Cour de, de Karlsruhe avait fortement traîné les pieds pour accepter que, que l'Allemagne, elle-même, accepte cette, cette nouvelle politique. Il faut également souligner que la position de la Cour de Karlsruhe, euh, n'est pas une singularité dans le paysage des autorités allemandes, euh, en particulier les, ce qu'on appelle les économistes euh, allemands, c'est-à-dire aussi bien des économistes universitaires que des, des financiers euh, travaillant dans des, dans des entreprises privées ou, ou diverses institutions, euh, sont vent debout contre cette politique euh, qui financièrement effectivement, est tout à fait euh, néfaste à l'Allemagne, même si par ailleurs, L'euro est globalement favorable à l'Allemagne, euh, car il est pour elle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, euh, une monnaie sous-valorisée euh, par rapport, enfin sous-évaluée par rapport à ce qu'elle de, qu devrait être, compte tenu de la performance économique de l'Allemagne. Euh, toujours est-il que, évidemment, les Allemands voient euh, le, le verre du côté à moitié vide, ce qui est parfaitement légitime. Et euh, donc un groupe de 150 économistes s'était déjà manifesté en 2012 pour euh, s'opposer, en tout cas pour marquer, euh, à défaut de pouvoir imposer son point de vue, mais pour souligner et s'adresser au peuple allemand sur les dangers qu'il y avait à son avis euh, dans le projet d'union bancaire qui avait été lancé euh, à l'époque. Puisque à l'époque, il s'agissait de sauver l'euro, et c'est là que la Banque Centrale Européenne a, a commencé véritablement à sortir de manière flagrante de, de, son, de son mandat, et malgré cela, les Allemands ont fini par manger leur chapeau et laisser faire, mais ces 150 économistes s'étaient très vivement opposés à ce projet d'Union bancaire ainsi qu'au projet du MES, c'est-à-dire le Mécanisme européen de, de, de stabilité, euh, qui était un premier pas, ou en tout cas, euh, met le doigt dans, dans un engrenage dont, dont l'objectif est clairement une euh, mise en commun des budgets européens et notamment des dettes européennes. Il n'y a, a pas si longtemps, c'est en, en 2018, les mêmes 150 économistes, alors je n'ai pas vérifié que depuis qu'entre 2012 et 2018 c'était les mêmes, peut-être certains sont morts, euh, d'autres ont pris leur retraite, de nouveaux sont arrivés, enfin grosso modo, c'est toujours la, la même entité, on va dire c'est le noyau dur, de, de la pensée économique et financière allemande euh, les mêmes 150 économistes se sont opposés euh, clairement au projet de budget européen soutenu par euh, notre président euh, Emmanuel Macron euh, qui est clairement euh, favorable à, à la création d'un gouvernement européen, donc la création d'un État européen euh, et on voit bien que les, euh, cela ne convient pas euh, aux allemands en tout cas euh, à ceux qui pensent économie en allemagne et à ceux qui dirigent le pays puisque jusqu'à présent tout ce qui est allé dans ce sens là euh, euh, a trouvé les allemands euh, sur euh, son chemin les allemands en ont donné une confirmation toute récente ces dernières semaines avec le refus euh, claquant pour pas dire cinglant de la chancelière merkel au projet encore une fois soutenu par macron de, de créer des Corona Bonds, euh, donc dans le but conjoncturel d'aider euh, euh, au, euh, au soutien des, des, des pays de, de la zone euro frappés de, de plein fouet par le, par le Covid. Euh, bon, la manœuvre est transparente. Le Corona Bonds, c'est juste un, un nouveau nom de baptême, euh, mais c'est toujours l'idée des fameux Euro Bonds qui avaient déjà été lancés en 2012 par le gouvernement français. À l'époque où l'euro le, euh, risquait d'exploser, euh, on voit bien qu'il y avait du, coup, du côté du gouvernement français, en l'occurrence euh, le président, c'était Hollande à l'époque, et son gouvernement, une volonté d'avancer vers quelque chose de, de fédéral, vers quelque chose de, du, vers, dans le sens d'une unité euh, économique, enfin, gouvernementale et budgétaire euh, de la zone euro, et que, donc, je vous l'ai dit, dès cette époque, les Allemands ont marqué qu'ils n'entendaient pas aller, aller si loin, et on voit qu'ils n'ont pas changé d'avis, puisque ces eurobonds ces corona-bonds, qui ne sont que le nouveau nom des, des eurobonds ils les ont refusés, euh, la ficelle était bien sûr un peu grosse de la part de Macron, euh, mais de toute manière, euh, depuis que Macron est, est au gouvernement, ce qui fait maintenant euh, 2012, ben, ça fait deux ans, trois ans, euh, les, les Allemands connaissent parfaitement euh, les positions de Macron sur ce sujet, et ces positions sont clairement incompatibles. Pendant ce temps-là, l'économie des pays de l'Union européenne s'effondre, et c'est le deuxième point de cette analyse. On a eu la confirmation euh, ces jours-ci des, euh, bah, des mauvais résultats que l'on attendait euh, sur l'activité économique euh, que l'on avait anticipé depuis, depuis le mois de mars, on n'a pas, pas été déçu. Euh, du côté, je vais vous donner ces résultats. Donc ces chiffres sont les, sont les suivants. Enfin, J'en ai, en ai retenu que, de, que deux ou trois pour la pour la vidéo, mais ça suffit, c'est explicite. La, le niveau d'activité dans la zone euro qui était de 13, est tombé à 13% dès le mois de mars c'est-à-dire au bout de 15 jours de confinement, euh, est resté à 13% en avril. Bon, on, on voit bien que 13% de niveau d'activité, euh, c'est absolument ridicule. Donc c'est la marque d'un arrêt euh, très majoritaire de l'activité économique des pays de la zone euro. Euh, certains pays font nettement mieux que cette moyenne, puisque euh, les Espagnols, eux, sont à 7% d'activité. Autrement dit, bah, l'Espagne euh, euh, euh, a quasiment été frappée d'un gel complet et il ne se passe plus rien en Espagne. Pour la France, je préfère vous donner deux chiffres qui nous parlent mieux à nous Français. Euh, L'économiste Jacques Sapir et son laboratoire de recherche ont fait diverses simulations, diverses projections sur, sur des scénarios euh, possibles euh, concernant ce qui va se passer euh, pour l'économie française d'ici la fin de l'année. Dans le cas le plus favorable, on est à une baisse, une perte de PIB de, 2, de 12%, pardon, un PIB en baisse de 12% en 2020. Alors 12% on voit bien que c'est beaucoup. Si on n'a pas l'habitude de chiffres économiques, on se dit ce n'est que 12%. En réalité, une baisse de PIB de 12% c'est gigantesque. Et cela ne s'est jamais vu, notamment pendant les périodes de guerre. Euh, donc on a affaire, c'est la confirmation connaît en but un choc économique extraordinaire. Bien évidemment, euh, cela entraîne des conséquences sur le chômage, euh, je, je vous en ai déjà parlé. Là, Donc cette fois, ces conséquences sont mesurées pour la première fois par le laboratoire de Jacques Sapir qui établit qu'on se trouvera à la fin de l'année 2020, encore une fois dans, dans l'hypothèse la plus favorable, à plus de 7 millions de chômeurs toutes catégories confondues. Euh, autrement dit, ça veut dire qu'on battra tous les records de chômage qu'on qu n'a jamais eu, puisque au pire moment, qui a duré plusieurs années, on avait 6 millions, 6 millions et de chômeurs, toutes catégories confondues, et que dans ces 7 millions de chômeurs, il y, a, il, y a, il y en aura plus de 6 millions dans les deux catégories qui sont du quasiment le chômage total, qui sont la catégorie A, et la catégorie, la catégorie, la catégorie D. Par conséquent, euh, on va devoir affronter aussi bien en France que chez nos voisins européens, une énorme perturbation économique. Le constat, qui est un, un élément positif, dans le sens de objectif, pas dans le sens de favorable, mais un élément donc objectif supplémentaire par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a un mois, Bien à partir de ce constat, la lumière de ces chiffres qui mesurent la chute dans, dans, laquelle, dans laquelle nous sommes collectivement, et notamment dans l'Union européenne, on comprend aussi que quand il s'agit de faire repartir, de faire redémarrer des économies qui sont tombées si bas, il faudra des aides très puissantes, notamment des aides pour empêcher les entreprises gravement ébranlées par le choc de finir par faire, par faire faillite, donc pour protéger le bilan des banques, puisque euh, quand, on des banques, quand on est une banque et qu'on commence à avoir des masses de créances impayées, euh, d'autant que les banques, notamment européennes, ne manquent pas de créances, de créances douteuses. Euh, eh bien, le, le spectre de, de la faillite n'est pas loin. Alors, ces sommes, dont l'ordre de grandeur est la centaine de milliers de milliards à chaque fois, c'est-à-dire globalement les milliers de milliards, euh, ces, ces sommes vont se traduire par les États qui sont à l'origine de, de, ces, de ces dépenses, par une augmentation des déficits, et surtout de la dette, au final, dans des proportions très importantes. Je ne vous donnerai que deux chiffres. Celui de la France, on estime que la, la dette de l'État français, qui aujourd'hui, dans, dans son acceptation la plus restrictive, est d'une année de PIB, c'est-à-dire à peu près de 2000, 2.400 milliards, donc et donc 200% du PIB, passera à la fin de l'année à 115% du PIB. Et encore, on peut imaginer que ce genre de calcul est plutôt conservateur. Du côté de l'Italie, on pense qu'on va être à une dette qui va atteindre 137% du PIB. Alors, 137% du PIB, et c'est l'Italie dont je vais vous parler un petit peu maintenant, c'est un, un niveau qui est, de, qui est ingérable. C'est-à-dire qu'à 137% du PIB, on ne se désendette pas. C'est d'ailleurs l'Italie est dans une situation de dette de à peu près 120% du PIB depuis longtemps, malgré de très gros efforts budgétaires qu'il faut caler en ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire que non seulement son budget est à l'équilibre, du moins avant impact de remboursement des intérêts de la dette, non seulement son budget est à l'équilibre, mais même elle dépense moins, l'État dépense moins qu'il ne récolte d'impôts. Eh bien, malgré ça, ce qui correspond donc pour les Italiens à ce qu'on appelle une austérité, mais une vraie austérité très dure, euh, on voit bien les conséquences de, à l'occasion de la crise du Covid, hein, on, voit, on voit bien que l'appareil hospitalier notamment a été euh, très largement sacrifié euh, pour, euh, pour arriver à, à baisser les, les dépenses de l'État. Eh malgré ça, les, les Italiens n'arrivent pas à se désendetter une fois qu'ils ont payé les intérêts de cette énorme dette. Alors si on passe à 138%, on ne fait qu'avancer qu vers, vers la faillite du pays. Alors le pays aurait déjà dû faire faillite hein, depuis, euh, depuis pas mal de temps. S'il n'a pas fait faillite, c'est uniquement grâce à la politique de la BCE. Je vous en ai parlé dans d'autres dans vidéos, notamment lorsqu'en 2012, euh, Mario Draghi avait, fait le, avait déclaré le fameux Wateverite Text euh, qui, euh, bah, qui annonçait à, à la fin du monde que la BCE créerait autant de monnaie que nécessaire pour racheter notamment la dette italienne, mais pas que, euh, de façon à ce que euh, l'état italien puisse continuer à s'endetter et ne fasse pas faillite. Dans la situation actuelle, et eh bien plus que jamais, il faut que la BCE puisse continuer cette politique, en particulièrement à l'endroit de, de l'Italie, euh, pour empêcher le pays de faire faillite. Et l'opposition qui euh, que les Allemands manifestent, que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe manifeste à l'égard de cette politique de la BCE euh, pose de graves questions, parce qu'on voit bien que si la BCE cesse euh, de soutenir euh, les, les dépenses des États, des États européens, donc cesse de financer les déficits européens ou diminue le financement des déficits européens, euh, eh bien euh, mécaniquement certains pays, dont l'Italie, Mécaniquement, ces pays sont acculés à la faillite. L'Allemagne est donc en opposition frontale avec l'Union européenne. La raison de chaque constance tient peut-être à la dégradation de son avantage économique euh, lié à, aux attaques contre la démondialisation, au fait qu'il y a de fait une démondialisation qui est en train de, de se produire, alors que son modèle, elle, avait été taillé sur mesure pour s'adapter à la mondialisation. Euh, notamment euh, avec euh, ben, le, la politique de Trump, mais également avec euh, la, la, réaction des, la réaction des Chinois, avec l'amélioration de la qualité automobile chinoise, qui est, un, qui est une menace à, certainement à moyen terme sur, la, euh, sur les ventes d'automobiles allemandes, euh, avec donc tout un tas de, de choses euh, qui font que euh, l'Allemagne, la, enfin l'économie allemande, l'économie de, de l'Allemagne n'est plus cette espèce d'inatteignable euh, ina, champion euh, qu'elle qu était depuis, euh, de, depuis euh, une quinzaine d'années, euh, depuis que M. Schroeder, le chancelier précédent, avait lancé les fameuses, les fameuses réformes arts. C'est donc un, un qui est franchi par, par l'Allemagne et le franchissement de, de ce pas est une évolution qui pose deux questions. La première est l'Allemagne assume-t-elle l'idée qu'elle est en train de détruire l'Union Européenne en détruisant l'euro Et la deuxième, qui est la conséquence de la, de la première, si cette idée est, assume, est assumée, à ce moment-là, euh, on peut penser que déjà les Allemands travaillent sur la suite, et ils n'y travaillent pas tout seuls, puisque la suite c'est... Quelle sera l'organisation économique et monétaire de, de, de ce qui aujourd'hui s'appelle l'Union Européenne, et qui peut-être n'existera plus prochainement euh, Et dans ce cas-là, que se passe-t-il dans le secret des contacts gouvernementaux entre bien, les, deux, les deux entités qui décident véritablement du, du, sort, du sort du continent, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, sur peut-être la, la mise au point d'une nouvelle organisation monétaire en Europe mais on voit bien que c'est là que se joue l'avenir de l'euro. C'est d'ailleurs peut-être cette analyse ou cette intuition qui explique l'effritement continu de l'euro depuis un an ou, ou un petit peu plus, pratiquement par rapport à toutes les devises significatives, notamment par rapport, par rapport au dollar. N'oublions pas que l'euro était censé challenger le dollar comme monnaie de réserve et comme monnaie de commerce international, bon, pour le deuxième point, c'est un échec total. Et euh, si elle continue à s'effriter par rapport, par rapport au dollar en particulier, eh bien, ça veut dire que comme monnaie de réserve, elle n'est plus crédible. Et si elle n'est plus cr crédible, c'est que son, sa nature est remise en cause fondamentalement, notamment dans l'esprit de, des professionnels euh, des, euh, de l'économie et de la finance. J'achève, ces jours-ci une formation sur la solution de protection de notre épargne que sont les comptes multi-devises ouverts à l'étranger. Vous pouvez la découvrir et vous inscrire par le premier lien sous la vidéo. N'hésitez pas à le faire, dans la période que nous traversons, les, la compétence financière et en l'occurrence bancaire n'a pas de prix. Cette vidéo s'achève, je vous conclurai par une formule, surveillons dans les semaines et les mois qui viennent, des événements de politique monétaire et financière. Comme d'habitude, vous entretenir avec moi de vos préoccupations, de vos questions sur des thèmes euh, économiques, patrimoniaux ou financiers, nous pouvons le faire dans le cadre de mes coachings téléphoniques. J'espère que cette vidéo vous a été utile, comme on dit qu'elle vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à commenter, vous savez à quel point j'y attache de l'importance. Vous savez aussi que je réponds très souvent aux commentaires. J'en profite, profite pour vous signaler que quand vous faites des commentaires, j'en suis informé directement sur ma boîte mail. Euh, mais j'ai remarqué, et cela peut-être dans 10 ou 20 des cas, euh, que je ne peux pas toujours accéder à votre commentaire à partir de ma boîte mail. Et que même si euh, je me porte sur euh, la zone commentaire de la vidéo, je ne retrouve pas sur la vidéo, enfin en dessous de la vidéo certains commentaires dont j'ai pourtant été avisé de l'existence. Donc je pense qu'il là, il y a peut-être un petit souci avec YouTube. Euh, J'avoue que je n'ai pas, pas enquêté plus que ça. Euh, J'en profite donc pour signaler à ceux qui attendaient une réponse et qui ne l'ont pas eu, que très probablement, euh, on est dans ce cas-là. Pensez à lever le pouce, à vous abonner, pour, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à partager. Sur ce, je vous dis à bientôt. Force contre le virus